Aujourd'hui, je voulais vous présenter jeune. Je suis membre des CMJ, c'est-à-dire du Conseil Municipal des Jeunes. jeune a été créée à la demande des CMJ. Il s'agit d'une structure pour occuper les adolescents de 12 à 17 ans pendant les vacances. Plusieurs programmes sont proposés. Par exemple, nous avons déjà fait du tir à l'arc. une initiation en paddle, des ateliers artistiques, une balade dans la ville de Bordeaux, etc. Pour chaque activité, nous découvrons de nouvelles choses que nous ne connaissions pas. On rencontre de nouvelles personnes et on se fait de nouveaux amis. Un programme est mis à la disposition de tous et il suffit de s'inscrire aux activités qui nous plaisent. En plus, nous sommes encadrés par des personnes hyper sympas. Alors moi, j'ai qu'une chose à vous dire, inscrivez-vous dès maintenant